Il n'est pas aisé de sélectionner une forme dont le fond est transparent. Il faut cliquer sur la bordure de la forme pour la sélectionner ou la déplacer. Pour remédier à cela, on peut définir pour la forme une couleur de fond identique à celle de la page. Ainsi, un simple clic au centre de la forme permettra de la sélectionner. Il est ainsi plus facile de la déplacer.